Alors on a mené pas mal de combats parce qu'aux finances publiques, on est une administration qui euh, subit en proportion le plus de suppression d'emplois. On connaît des restructurations incessantes, donc on se bat beaucoup pour avoir des recrutements nécessaires, euh, pour pouvoir rendre un service public aux usagers euh, comme ils devraient l'avoir et pour rester implanté sur tout le territoire puisqu'on est normalement un service public de proximité puisque ça touche à l'impôt des usagers et euh, on est en train de nous déstructurer donc ça a été des gros combats ces dernières années on a lutté contre le nouveau réseau de proximité qui n'est pas un nouveau réseau de proximité hein, qui est la suppression de la proximité et euh, alors on a pas été jusqu'au jusqu bout on n'a pas forcément gagné mais on continue le combat pour rendre notre service public euh, plus proche des usagers et des territoires Pourquoi la CGT Parce que je me retrouve dans ses valeurs, dans ses valeurs humanistes, antifascistes, euh, proches euh, de ces syndiqués, de la population et euh, surtout très, fortement représentante euh, des personnels, des salariés, du public, du privé, des privés d'emploi et des retraités. Ouais, ça fait plaisir de voir du monde. On n'est on est pas seul à euh, être un peu en colère. Euh... Il y a toutes les générations là qui se, qui se rassemblent. Ouais, c'est un beau brassage, il enfin, y, y a toutes les générations, il y a plein de corps de métier, il y, y a énormément de gens, quoi. c'est super sympa. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès Alors j'attends de ce congrès qu'on sorte avec une orientation, puisqu'il nous faut une vraie orientation pour les années à venir. Euh, j'attends que notre CGT se réunisse puisque des désaccords se font jour, mais il me semble qu'on partage tous et tous les mêmes valeurs, que le mot camarade a du sens, et donc je souhaite fortement qu'on sorte réunis et plus forts ensemble de ce congrès. La fierté de la CGT, c'est ce qu'on est au quotidien, auprès des salariés. Euh, tous les jours pour défendre euh, les revendications du quotidien, mais aussi pour les changements de société qu'on porte euh, tous les jours dans nos combats, dans nos luttes. Et il suffit de regarder les mobilisations en ce moment et euh, je pense qu'on peut toutes et tous être fiers d'être à la CGT. Et pour terminer, manifester aujourd'hui jour de congrès à Clermont-Ferrand contre les retraites ah, C'était nécessaire et essentiel. On ne pouvait pas euh, rester, même si nos débats sont importants, il suffit qu'on travaille un peu plus longtemps cet après-midi. Mais il était hors de question de ne pas participer euh, à la lutte du moment. Il faut que ce projet, euh, enfin, cette loi sur les retraites euh, sorte de, du paysage, que les salaires augmentent et que euh, toutes les personnes aujourd'hui puissent vivre dignement de leur travail.